thème de l'action quand tu dis que c'est ok fatène enfin, tu dis que c'est une question d'ancrage c'est effectivement ton système d'ancrage qui dysfonctionne chez toi euh... l'ancrage c'est euh... ok quelle information d'évolution il y a à exprimer pour pour toi l'ancrage c'est la jouissance l'ancrage c'est ce qui te fait kiffer L'ancrage, c'est d'aller là où tout le monde te semble, sans écouter ce que dirait papa, maman, grand frère, petit frère, petite soeur, grande soeur, ta famille, tes amis, ton, ton patron. C'est oser, tu me parles en fait, d'oser briser les règles. Oser trouver ce qui te parle réellement. Oser briser cette fine couche de glace qui avant était épaisse, mais maintenant a bien fondu parce que tu travailles sur toi, parce que tu as un chemin de conscience, parce que tu es là pleinement vivante et que tu ne t'en rends juste pas compte. Tu es sur un système où tu te refuses à avoir la confirmation concrète que tu es déjà libre, que tu es déjà grande, que tu n'es plus un poussin, mais un poulet. <rire> Il s'agit vraiment de ça. Derrière, tu as peur de l'échec. C'est euh, ouais, une de tes croyances. Euh, quelque chose qui me dit, j'ai peur de l'échec. J'ai Non, c'est pas de l'échec. T'as pas peur de tomber. tu as peur des regards, du regard de l'autre sur toi lorsque tu tombes. Et après que tu sois tombé, tu as peur de la critique sociale. Donc, chez toi, le cercle social est quelque chose de structurant. Euh, donc C'est-à-dire qui structure ton identité, qui structure... Euh, même tes potentiels futurs, visiblement, donc ça c'est à couper euh, ok, ça c'est en train de bouger donc t'es sur un niveau d'existence qui ne se fonde pas sur ton ego pour évoluer et avancer et trouver des choses qui te plaisent, qui te plaisent pardon, mais bien sûr, le social a raison où le social définit les dogmes les règles, ce qui est bien, ce qui est mal et donc je suis ce que le en sous-jacent, je suis ce que le social me dit pour avoir quelque chose de sûr et certain et pour rassasier mon envie de sécurité derrière voilà, ok et donc le thème de la sécurité c'est en lien avec le groupe alors comment je vais résumer la chose euh... si j'ai dit qu'on est des tanguis c'est un, le... un peu la vibration du groupe J'exagère à peine. Alors, euh, quand est-ce qu'on va sortir les doigts du cul Quand est-ce qu'à un moment donné, on va arrêter d'écouter le pia-pia extérieur ou même un quelconque euh, son de cloche de, de l'extérieur, mais même, et dans notre cas, c'est l'extérieur qui, qui aurait été engrammé depuis des années à l'intérieur et qui prend la forme, un blabla qui prend la forme... De nos pensées, de nos vibrations, de nos habitudes. Et ça me parle de ça pour le groupe, à travers la question de, de Faten. Dans ces jeux de pouvoir, voilà, le, thème, le, le groupe résonne jeux de pouvoir non, non réalisés. On enclenche des, des choses sans aller au bout de celles ci on commence à écrire, hein, à écrire un, une nouvelle sans la terminer. On commence à faire un tableau en, en, terminant, euh, en, ne, en ne le terminant pas. Ça me dit, ok, l'énergie du groupe me dit, je veux trouver une porte de sortie, mais sans, assu sans assumer les responsabilités, sans assumer qui je suis, sans assumer que si je dis oui à quelqu'un, je vais dire non à quelqu'un d'autre. Si je me dis non à moi-même, je vais dire oui à l'autre. si je dis oui à moi, je vais dire non à l'autre. On n'assume pas les conséquences dans la matière. On n'assume pas de transformer cette, cette foutue matière vivante en lui projetant, en lui insufflant notre volonté, notre intention. Et je parle pas d'intention, du genre « Ah, bah tiens, je pose l'intention que je rencontre quelqu'un de sympa. » Non. Je parle pour le groupe pour faire bouger ce groupe et, de, de, et pour faire émerger cette information qui, qui nous plombe, c'est ce côté « j'assume d'insuffler, j'assume de, de me prendre pour Dieu. » Parce qu'on dit que Dieu nous a, nous a insufflé la vie, et ce qu'on ne dit pas, c'est qu'on est capable de la même chose. On est capable d'assuffler à la matière notre volonté, ce que l'on veut, notre vouloir. Et nous, on se cache, on joue un cache-cache avec l'ego. On refuse de rentrer dans le personnage parce que soi-disant, ça nous perd. Voilà la croyance derrière, la croyance que l'ego nous perd alors que c'est grâce à l'ego qu'on se retrouve. Parce que l'ego, c'est le principe de l'identité. C'est le principe de qui je suis. Samuel Hannibal, 32 ans, qui aime faire de l'escalade, qui a qui une activité dans le bien-être, etc. Et on n'assume pas ça. On parle la queue entre les jambes. Dès qu'on voit l'ombre de l'ego. L'ego est le grand méchant loup duquel on doit se cacher. Alors qu'au contraire, c'est en rentrant dans ce système nommé égo-identité qu'on peut le transformer de l'intérieur. Nous, dans, ah okay, dans, la croyance, dans la croyance collective, l'ego, c'est l'extérieur et c'est un méchant dragon à les terrasser. Et voilà le jeu, voilà le film, voilà le scénario dans lequel on se met. Okay. Euh, sur quoi ça repose ce système là on ne veut pas trouver nos qualités quoique ça fait déjà partie du fait de ne pas vouloir trouver son ego de, pas de ne pas faire un cache-cache avec son identité du coup conséquence et c'est en même temps c'est ce qui est dysfonctionnel ne pas trouver son ego c'est re se refuser à ses qualités à ce que l'on sait faire à notre manière unique d'être humain. Et j'ai envie de dire, toi qui es en train de regarder ce, ce webinaire, cette question, pose-toi pose cette question, justement. Qu'est-ce qui te définit Qu'est-ce qui me définit Que ce soit en bien ou en mal, qu'est-ce qui te définit de manière unique Parce qu'on est des des centaines, des milliers, des millions à marcher, des milliards. Tout le monde marche, mais personne ne marche comme moi. Personne ne marche comme toi. Et si tu appliques ça dans chaque domaine de ta vie, tu te retrouves. Tout le monde parle, mais personne ne parle comme toi. Tout le monde écrit, mais personne n'écrit de la même manière que toi. Tout le monde pense. Tout le monde agit, mais personne n'agit ou ne pense de la même manière que toi. Et l'énergie du groupe, en fait, il y a une énergie qui pousse derrière de « retrouve-moi »,« retrouve-toi », et comme ça, nous nous retrouvons. Et ça, c'est la voix de l'ego qui parle. Et là, elle a sa place. Merci pour ta question, Frédéric.